Si on supprime un document par erreur il se retrouve dans la corbeille si on veut le, le récupérer on fait un clic gauche dans la corbeille un clic droit sur le document qu'on veut récupérer et on sélectionne restaurer on voit alors que le document est revenu sur le bureau